Bonjour les amis, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est la couverture de mon nouveau magazine, le numéro 1 de Interactif, Web Marketing Partage Magazine. C'est un magazine que je partage pratiquement à tout le monde, donc euh, il parle de web, marketing, de web Marketing, que ce soit pour les professionnels, que ce soit les apprentis, donc moi ce que je vais développer ici, c'est surtout, surtout, surtout euh, la, euh, comment vous allez naviguer ici là-dedans parce que il y a des de raccourcis que j'ai créé qu'on appelle des liens interactifs. Euh, donc, ici, cette maison là, c'est la couverture, c'est comme dans un site web, c'est l'accueil. Et là, c'est pour aller dans la page qui suit. J'appuie ici, je suis sur une publicité, j'appuie, je suis sur édito. Et après, je suis sur la page d'après, sur une histoire que je raconte, de Yakuba Sabadago, et ainsi de suite. Si je veux revenir par exemple à la page, la première page, la couverture, je vois que j'appuie encore sur la maison et je suis dedans. Donc, euh, voilà, euh, je vais commencer à expliquer, bon, vous avez compris le principe, parce que là, il y, a une, il y a une flèche qui est à gauche, qui permet de revenir vers l'arrière. Donc, euh, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et puis vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Je continue. Euh, ce que vous voyez là, c'est le sommaire. Il y a G2 au sommaire. Le sommaire général, c'est-à-dire qui parle des grandes divisions. Il y a l'édito, il y a le storytelling, il y a l'agenda, il y a le web marketing, il y a la faculté, il y a la promotion. Et ça, c'est les grandes divisions de, du magazine. Mais il y a un deuxième une sommaire, un sous-sommaire. C'est là où il y a, tout le magazine est niché. C'est dans le web marketing rappelez-vous, le web marketing, c'est le magazine, euh, mais c'est là où il y a vraiment la masse de, de tous les articles. Si je clique ici, je vais directement dans la page, la, la, la page de garde du euh, du, du magazine. Je, je, je, je clique et je suis sur interactif magazine. Et bon, c'est Interactive Magazine, Web Marketing, là, il parle beaucoup de Web Marketing, et là, il y a le sommaire. Et le sommaire, le sous-sommaire, là, c'est ici. Enfin, tous les articles, j'en ai énormément ici, partout où j'appuie. Je vais faire un truc, là. Je vais appuyer sur n'importe quoi. Par exemple, je vois ciblage. Je veux lire un truc sur ciblage. Au lieu de, de me taper tout ça avant d'arriver au ciblage, je vais directement au ciblage. Et puis, quand je vais revenir, par exemple, ici, à ce sous-sommaire, euh, je vais appuyer sur Web Marketing. Vous avez compris Donc, je vais au ciblage, et une fois que je l'ai je, je lu, je vais revenir à Web Marketing, ici, pour voir, pour choisir à l'aise ce que je veux je lire. Voilà. Allez, ciblage, tac, je suis au ciblage. Ça, c'est l'article. L'article c'est celui-là, il euh, y a une belle, très belle illustration, il y a un, un titre et il y a une introduction et, qui est signée par quelqu'un qui l'a fait, le vrai auteur de, de, de l'article. Et ici il y a lire la suite, parce que comme l'article c'est pas tout ça, mais l'article se poursuit sur un site web. Et l'avantage avec ça, c'est que ce monsieur-là, que je ne connais pas d'ailleurs, il a écrit son article et moi, j'utilise son article pour, euh, pour alimenter mon magazine, mais je, je ne touche à rien. Par contre, je l'aide quand même à pousser les gens à retrouver son article dans son site. C'est-à-dire que je vais voir ici dans la suite, je clique, j'ouvre, et puis je suis dans le site voilà il est là euh, malheureusement euh, le site il est beaucoup plus Il euh, prend tout, euh, tout, tout, tout mon écran alors que mon cadre là de capture de, de, de vidéo est le plus petit c'est pour ça que vous ne voyez pas tout le site mais voilà c'est l'article que vous avez vu euh, illustré autrement chez moi voilà vous pouvez aller jusqu'au bout, euh, voilà, il y a même ces pop-up qui fonctionnent bien et tout ça. Donc, euh, mais une fois que j'ai je, je, je, je, vu ça, bon, je vais chasser le site et je reviens, pardon, je, je, je vais enlever tout ça parce que je, je l'avais, je reviens à mon, à, à mon euh, magazine. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des vidéos euh, qui sont conçues par ces personnages-là qui sont à côté en photo. Donc, euh, nous avons cinq vidéos de longueur différente. J'ai pas encore vu tout ce qu'il y a là-dedans, mais en principe, j'ai un article, j'ai cinq vidéos. En total, la page supporte si six si euh, contenus différents sur, le, sur le, la même question qui se pose autour du ciblage vous voyez que là je suis en train de faire de l'information plurielle c'est à dire au lieu de vous donner un seul article je vous en donne 6, 4, 10 parfois beaucoup plus euh, ça dépend enfin, de la disponibilité de la page pour, pour que je puisse la remplir j'espère que vous avez compris par exemple je vais prendre celui là euh, comment cibler son audience. Là, ici, il parle de comment bien identifier sa cible afin de, de créer et adapter sa communication. L'autre, il parle de comment cibler son audience sur Facebook sans publicité, de plus formation gratuite, c'est-à-dire que vous allez avoir une formation gratuite ici et une formation gratuite aussi là. Et là, il parle d'autres choses, et là, le ciblage efficace, celui-là il va parler de bien cibler sur Facebook, donc la question du ciblage, elle est de différents angles de, de vue, pour, pour, pour que vous puissiez faire tout le tour, à peu près, hein, bien entendu. Donc, je veux revenir, par exemple, j'ai lu, j'ai compris, je peux arrêter la, la, la vidéo pour revenir en, en avant pour voir, je me promène comme je veux dans, dans le, le, le site web, bon, hein, une fois que j'ai terminé, et je vais revenir au lieu de chercher, de, de scroller tout ça, euh, c'est impossible. Et donc moi je vais seulement avoir euh, directement aller voir le, le, le, le sous Euh Vous voyez là c'est un PDF où on ne scrolle pas. C'est-à-dire tout est -à -dire, toi, es devant nous. Il suffit seulement de cliquer et on a, on va là où, euh, où on veut sans qu'il y ait de de, de, de perte de, de, de, de vue, on ne se concentre pas bah, très bien. C'est là l'avantage du, du PDF par rapport à un site euh, web. Là, il y a une seule marquette, donc euh, c'est beaucoup plus intéressant. Ok Donc je reviens ici à Web Marketing. Je retrouve mon sommaire euh, sous sommaire. Et Je, je, je lis, euh, là, pour vous le présenter, il parle presque de toutes les branches de ce qui concerne le web marketing. Donc, on parle de moteurs de recherche, réseaux sociaux, mindset, études de marché, marché de niche, euh, stratégie, pardon, euh, ciblage, positionnement, promesse, support, contenu, affiliation, dropshipping, c'est du euh, blabla, euh, marketing. Euh, un produit numérique gaming euh, pour les jeunes par exemple là qui euh, jouent aussi ils ont, ont, ont eux aussi leur page avec euh, des, des vidéos et un article formation euh, outils matériel SEO, tra trafic sur de ventes études de cas lecture conférence gross gros hacking et rétro planning bien entendu on va étoffer ça de, de mieux en mieux avec euh, le temps on est au, seulement au premier numéro de l'interactive magazine mais sachez que le deuxième va être mieux que celui-là et puis le troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il prenne sa vitesse de croisière et puis que ça va beaucoup mieux marché pour tout le monde une fois financé à ce moment-là vous aurez quand même aussi pris l'habitude de naviguer sans faire attention donc vous allez être haut, outre ce que je suis en train de expliquer en là ici par exemple vous avez vu outil vous ne comprenez peut-être pas je pense que les gens qui sont habitués dans le domaine savent ce que c'est. Mais outils, pour quelqu'un qui vient, bon, qu'est-ce que ça veut dire outils, qu'est-ce que c'est outils, on n'est pas, pas en menuiserie ni en peinture. Donc bon, je vais vous montrer ce, ce, ce que c'est outils, j'appuie et je suis sur outils, voilà. Et puis c'est top 8 des meilleurs outils marketing, web marketing utilisé par Team Stink. Comme pour euh, ce que j'ai expliqué avant pour l'autre euh, rubrique, euh, j'ai un article titre texte, je renvoie vers le, vers le site et la signature du, de l'auteur. Et puis, une très belle illustration. Et puis il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sept, euh, sept, sept vidéos qui parlent des outils. Alors. Les outils, l'utilisation des outils web dans l'entreprise, outils statistiques pour les web marketing, c'est différent. Vous voyez, dix euh, outils pour ta stratégie marketing digitale, onze euh, outils de marketing digital, <coughs> analyser une euh, chaîne YouTube, outils gratuits, surtout. Les avant tout ça, il faut savoir que tout ça, c'est des formations gratuites offertes par des grands spécialistes, c'est-à-dire que j'ai pas moi à me justifier en disant moi j'ai c'est pas moi un doctorat de machin c'est pas moi un certificat, un master de chouette tout ça. Moi bon c'est seulement ces gens-là qui écrivent, ces gens-là qui mettent leurs euh, leur, leur, euh, vidéos là-dedans, ce sont mes références à moi comme éditeur de web ma de, de, de, de, de interactive magazine c'est beaucoup plus fort c'est à dire je, je peux les aligner tous mais ils sont Vous voyez donc bon 10 outils pour ta stratégie marketing j'appuie j'ouvre et je suis où oh là là j'ai bougé j'ai bougé le... salut c'est Yann j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui je voudrais te donner 10 outils pour élaborer pardon ta je ne sais pas si vous écoutez ce qu'il est en train de raconter, mais ben, j'espère que ben, sinon vous allez le voir quand vous aurez ouvert votre PDF, ben, vous recevez des vidéos sur YouTube exactement comme à l'habitude, tout ce que vous faites au quotidien, donc pas de de craintes à se faire. Et puis bon, voilà, et je continue en marketing digital. Voilà, je, je, je, je change, j'avance. Facebook, internet, si ouais, Google. Alors tu vois, t'as des, choses. Ah, ben, Tu peux ben, simplement mettre les voilà. sources de trafic des différentes pages les différentes voilà. actions et, donc, et je, euh, je chasse le truc et puis je reviens à mon, euh, à, à, à, à, mon à mon article et là je reviens encore une fois au marketing. Et puis, bon, il y a énormément de choses, là. il y a énormément de choses, euh, je peux appuyer sur n'importe quoi. Bon, je peux, par exemple, prendre des conférences, parce que c'est des conférences, et les conférences, ça dure très très longtemps, peut-être deux heures, une heure, cinquante minutes, et tout ça. Et voilà, et voilà, je, je, je, ce personnage-là, ce personnage-là, est très très célèbre sur, euh, sur le web, à travers, bien entendu. C'est tout Hamar, un, un une icône euh, du, du, du marketing, voilà, de l'entrepreneuriat. Où, où il parle de l'art oratoire au service de la culture numérique. C'est très, très, très fort. Il y a un article, il y a une suite, et puis il y a même le. Il y a même le, le, le, le site où euh, on peut euh, par exemple le, le, le joindre, là où il se reproduit. Et puis euh, j'ai ici euh, six euh, vidéos, Et par exemple, c'est pas moi, cessez d'être gentil. Euh, soyez vrai. C'est un, un, un thème aussi dont, euh, dans une conférence. Pareil. Il y dans le domaine de ce que nous sommes en train de développer ici conférence et confiance et timidité, c'est très bien Idriss Abedan, je pense que vous le connaissez aussi c'est comment libérer notre cerveau, c'est extraordinaire Serge Martin, on est, on est foutu, on pense trop et ainsi de suite, bon je prends n'importe quoi, le premier est là et je ne sais pas pourquoi le tout qui se déplace. Voilà. Votre maison est envahie par les insectes voilà. et les rangées de végétales qui Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon ordinateur. Vous pouvez pour que pouvez-vous faire Répandre des produits chimiques partout voilà. autour de vous et de votre entourage. Donc nous là, là c'est une publicité. Je chasse et le trou là, il commence. Ah, le gars qui va se les gens dans une ronde porte qu'il a changé que c'est pas la jouer, j'ai changé voilà donc euh, alors je chasse ça je je, je, je, je, je peux, peux complètement, je, Pardon, il est toujours en train de parler de je veux je veux le chasser une voilà alors tout ça je reviens ici et puis euh, j'ai, je vais vers la fin, parce que pour, euh, pour vous montrer ce qui, alors, c'est ça, attends, euh, faculté. On a vu éditor, on a vu storytelling, euh, agenda, je ne vous ai pas montré, agenda. Ça, cette partie-là, elle est vraiment, euh, bien pensée. Même si j'ai laissé moi qui les fait, mais, mais, je vais vous expliquer pourquoi c'est bien, euh, pourquoi c'est bien pensé. Parce que bon, euh, il y a tous les, les formateurs, tous les... les mentors, les gourous du web marketing et tout ça, qui euh, vous fixent des rendez-vous, des conférences, des webinaires, d'ateliers des... et des machin, il y a beaucoup de choses. Et enfin, ben, ils sont chacun de son côté, il va chasser des euh, ben, gens pour qu'ils viennent chez lui ils sont éparpillés les gars, et les gens, euh, par exemple, moi toi, d'autres, euh, ben, on, on est là, on voit défiler énormément de gens qui arrivent sur nous, euh, on est complètement perturbés, euh. donc euh, nous n'avons pas de visibilité sur ce qui se fait par qui et quand. Alors qu'ici, euh, mais avant de parler ici, c'est quoi Mais de notre côté, nous, nous, quand on cherchait par exemple une conférence, on est perdu, on ne va pas trouver facilement les conférences qui sont déjà préparées par leurs auteurs, les webmarketeurs professionnels. Donc, nous, nous cherchons le, le, le, le, le, le, le, le mentor euh, dont on a besoin, et le mentor dont on a besoin, il, euh, il, est, il est éparpillé entre beaucoup de monde, et le coach, voilà. Et l'agenda, il va être un agenda, un calendrier de tous les, bien sûr, bien organisés, de toutes les manifestations qui vont tenir, euh, se tenir pendant la semaine. Pour vous dire que euh, ce, ce magazine, euh, interactif magazine, il est obligé d'être publié chaque semaine parce que c'est le seul moyen pour pouvoir avoir un agenda aussi euh, stable, aussi bien organisé. Et voilà, le, enfin tous les chasseurs de têtes, de clients, de futurs clients, euh, qui sont éparpillés euh, un peu dans cette forêt euh, vierge, euh, qui, et qui, et qui ne nous trouvent pas, euh, ils vont être là, tous, bien sûr, avec un cal calendrier bien précis l'endroit, le lieu, l'heure et tout ça, le sujets, tout ça, avec un petit résumé. Et nous, on va regarder ça et puis on va directement à la manifestation qui va nous intéresser, chacun de son côté. Donc, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez compris. Donc euh là, j'ai pas encore, par exemple, il faut que je mette, je sensibilise tous les mentors pour qu'ils m'envoient euh, chaque, avant chaque en fin de semaine ce qu'ils vont organiser pour la semaine d'après. Je, je pense que vous avez parfaitement saisi ce que je suis en train de dire et bien entendu, je vais ici, par exemple, voir le côté faculté. Faculté. Vous avez vu Je suis vraiment très très. Je n'ai pas su comment écrire faculté. Je suis nul en orthographe. Pas du tout. Parce que faculté, c'est pas. Il y a deux mots dans faculté. Voilà, c'est écrit là. Dans le mot faculté, ce que vous lisez là, il y a fac et fac que vous rencontrez partout, dans les sites et tout ça, à travers le web. Et il y a la faculté, là on apprend, on enseigne tout ça. Donc, la fac ou la fac, la fac, je ne sais pas, c'est la fois aux questions, la fois aux questions, ce sont les réponses préalablement préparées pour répondre aux questions généralement posées. Voilà, donc il y a ce côté, on va trouver toutes les questions, euh, généralement posé après, euh, il y a des réponses toutes faites c'est même pas la peine d'attendre quelqu'un euh, pour euh, vous l'expliquer et puis il y a la faculté et la faculté c'est parce que c'est là où l'on va euh, on va accompagner les futurs entrepreneurs pour s'épanouir donc comme il y a là autant de de professionnels, d'apprentis, l'endroit est propice pour qu'il euh, y ait une, une, une communication entre eux. Donc, c'est aussi une espèce de forum où sont mêlés euh, les, les, les, les, les, les, les formateurs et les apprentis. Et là, c'est ce truc-là, vous n'allez pas le trouver nulle part. Euh, à titre général, parce qu'il y a aussi Facebook, et chacun fait son groupe, et puis, et chacun fait euh, sa, sa, sa communauté, et tout ça. mais là, c'est beaucoup plus général, et à propos de communauté, il faut se dire que ça, c'est une communauté privée, parce que là, cette plaque-là, il indique bien que c'est privé. C'est là qu'on va enseigner énormément de choses. C'est dans cette poignée, c'est résolu dans cette poignée. C'est la faculté du savoir. Vous avez compris, du savoir. C'est la faculté du savoir être. C'est différent. Ça, savoir et savoir, c'est pas la même chose. Et puis c'est la faculté du savoir faire. Ces trois phrases veulent tout dire dans le business sur internet. C'est-à-dire si on arrive à maîtriser ça, c'est-à-dire quand on sait quand on, on sait beaucoup de choses, ou eh bien, rien que si on a par exemple un don dans un truc euh, bien précis, déjà nous avons 33,66 euh, de gains de gamme. Quand on sait comment on peut être dans ce métier, nous sommes déjà à 66, et puis, savoir-faire, c'est-à-dire qu'on sait faire. Voilà. J'espère que vous avez compris tout ça. Et puis, euh, donc, euh, ça c'est pour euh, tout le monde. Et là, cette partie-là, c'est pour les c'est pour les... les les professionnels. Parce que, euh, bien entendu, euh, ils ont leur présence, que vous avez vu à travers leur, leur, leur euh, site ou leur... Euh, euh, chaîne YouTube, mais ils sont ils en vrai, dire. mais ici ils ont la possibilité, quand même, de se faire de la place, de se démarquer. Je vais essayer de vous donner euh, un certain nombre d'idées. De, de, de voilà, je remonte par exemple, je remonte vers le début. Bon, ça, c'est la couverture. La première idée, c'est que. Si, par exemple, il y a un formateur qui veut chipper, qui veut voler la vedette à tout le monde, autant au journal, autant au magazine, que à tout le reste, il peut installer ici, avant cette page, il peut installer sa pub. Bien sûr, la pub elle est très, très très très très très belle, parce qu'on va voir Interactif, Magazine, et puis il y a ici un visuel, qui fait la publicité de ce, de cet annonceur mais euh, avec un titre qui épouse un peu la forme de, de, du journalisme mais qui est en fait une publicité, c'est-à-dire que dès, de prime abord, dès que les gens vont tomber sur le, le, le PDF, ils vont tout de suite être euh, comprendre que ils sont dans une publicité si c'est vraiment bien formulé ils vont être trompés par le, le, le titre là et puis ils ont leur publicité ici même avec des liens et voilà c'est une page qui va être vraiment extraordinaire bien entendu elle va être la plus chère ok donc là je vais passer à la page suivante et il y a déjà en deuxième page une publicité de Olivier Roland sur euh, son femme fameux livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études C'est extraordinaire ça Donc euh, vous devez le connaître parce qu'il est très très très célèbre Et puis euh, en troisième page, on est dans la euh, troisième page Il y a l'édito bon, L'édito qui explique euh, enfin, tout les, euh, toute la, la, la philosophie de, de, de, de, du magazine entre autres, il y a ce grand point là euh, partage, parce que je ne fais au fond que partager les, les, toutes, euh, les, tous les, les contenus de Grand Brader que les autres offrent, nous offrent, nous offrent à tous, mais bien entendu, ils sont aussi tellement éparpillés que finalement, ils gaspillent énormément d'énergie, pour euh, franchement peu de résultats et, et là le partage sur euh, ici c'est à dire que tout le monde est, est, est rassemblé ici autant pour les, pour, pour les, les sites qui sont sur, sur, sur, là dedans autant pour les, pour les vidéos YouTube euh, mais bon il y a quand même une bousculade là dedans donc, euh, l'histoire de la page à surcouverture que je viens de vous expliquer. Elle fait l'affaire pour une très très belle publicité. Plus les publicités que je vous ai montrées, bon, elles le, le, le font aussi euh, un truc pas mal. Bon, ça, c'est une histoire, c'est beaucoup, euh, c'est l'histoire, c'est l'histoire de ce, ce monsieur-là. Yakuba, Sawadogo. Un vieux Burkinabé, un vieux Borkinabé, qui a travaillé pendant environ 40 ans, et qui a arrêté la progression du désert. C'est un mille c'est pas un scientifique, et quand il a commencé, euh, il faut, il faut télécharger ça, il faut que vous le téléchargez parce que vous allez, quand, euh, voir son histoire, elle est vraiment très, très belle. Il a démenti euh, tous les grands scientifiques du monde entier. Ils ont reconnu qu'il a été beaucoup plus fort que que. que et voilà. Donc euh, il y a toujours il y a un lien. Les liens ils, ils existent partout. Le, le lien liens euh, pour euh, pour voir la pour voir la. Et puis encore une fois que je réajuste ma vidéo. Voilà. Le désir et... à la de la carte. Le village de Gourga. Et voilà. Donc euh, c'est celui-là. C'est celui -là. Euh, c est, c est lui qui va qui, qui va chasser le déjà Mais un a pris les choses Un, un, un burkinabé. un vieux Burkinabe. extraordinaire. Voilà. Donc euh, j'arrête et puis je vais regarder la suite, la suite, la suite. Hop, voilà. Donc je continue. Euh, voilà, ça. C'est un grand monsieur de l'économie de et du trading à travers le monde. Euh, il, est, il est exceptionnel. Il a prédit la fameuse euh, crise monétaire qui s'est produite euh, en 2008-2009. Il était le seul à le dire. Tout le monde était contre lui, mais... Après, je ne sais pas moi, deux semaines, quelque chose comme ça, tout a basculé. Et il était le seul à avoir une raison. Euh, C'est quelqu'un de très très spécial. Okay. Donc euh, voilà, je continue là, je reprends euh, ma, ma marche, voilà. vous, vous découvrez par exemple là, il y a 10 euh, articles, 10, euh, plutôt euh, il y a 11 parce qu'il y a aussi un, un article. Ici, il y a des euh, sources, des articles, un dit contenu. Là, il doit y avoir un autre. C'est 7-8. Il a 8. Là, il y en a 7. Et c'est chaque... Euh, tout ce que je vous ai lu comme, comme euh, branche de, de du marketing, là, c'est là-dedans. Et Études de marché. Euh, si vous regardez là, vous allez voir que et les, les, les rubriques changent. Euh, là c'est niche, marché de niche, là c'est stratégie, ciblage, positionnement, promesses et bien entendu il, a, il faut compter aussi les, les contenu, euh, support, et là c'est Abel quand même euh, celui-là il nous arrive, euh, c'est comme l'espion qui nous arrive du nord c'est le, le fameux film. Voilà, mais il est extraordinaire. Donc euh, voilà, il voilà, y a autant de contenu, euh, affiliation. Euh. Vous avez vu, euh, la maquette est très très belle, les illustrations sont très très beaux, l'organisation et assez, vraiment assez bon. Je pense qu'elle est vraiment, elle tient le, le, le coup, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous n'allez pas trouver un truc comme ça. Ça, c'est Sébastien Knight, euh, un grand marketeur. Bon, il s'appelait euh, dans le temps, le marketeur français. Maintenant, je pense qu'il a changé Et voilà les livres. Il y a les livres. Bien entendu, vous allez trouver ici carrément des livres liés entièrement de bout en bout. Une lecture, je ne sais pas, moins de 2h, 3h, trois, trois, quelque chose comme ça. Rien que dans les lectures. Les lectures téléchargées. Bah, par exemple, l'article là, il parle de télécharger des livres PDF gratuits sans inscription. Il vous montre là, c'est un, un site où vous pouvez télécharger des livres que vous voulez en même en s'inscrivant. Voilà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut seulement avoir envie de lire, c'est tout. Voilà, hein. nous retrouvons Osama Amar, et le gros gros Hatou, ceux qui aime jouer avec Google et pour l'organisation. Là aussi, l'histoire de l'organisation est vraiment quelque chose de pointu dans l'histoire parce que c'est le truc qui nous échappe à tous. On peut maîtriser énormément les choses, mais l'organisation c'est toujours un problème. Et puis la faculté, et voilà, c'est la promotion. Je parlé de la promotion, pas, je vous ai montré seulement la surprise sur. sur couverture et le page mais il y a d'autres idées pour faire pour faire le de la pub voilà et la dernière pub est ce ici et je reviens vers la couverture pour vous dire merci de m'avoir écouté ne manquez pas de liker de vous abonner à ma chaîne de télécharger votre exemplaire et parce que ben, si j'ai besoin hein, que vous euh, vous abonniez, euh, de, de cliquer, euh, d'activer la clochette, c'est pour que vous, recevez, pour, vous puissiez recevoir euh, chaque, euh, chaque, euh, chaque lundi votre exemplaire suivant. Nous sommes ici au numéro 1, c'est le numéro 1 ici, c'est à vous. C'est pour le moment j'ai pas encore euh, mis la date qui défaut faut, mais c'est quelque chose de presque parfait. Donc euh, sur euh, cette couverture du pirate, c'est moi le pirate avec mon père OK, nous avons ce trésor là, c'est interactif, c'est le trésor, et euh, comme, bon moi, je, vous savez que je suis un been euh, euh, si vous ne le savez pas, je fais ça, malgré tout. Normalement, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. Sur, sur, euh, et je suis arrivé à l'âge où je fais du, du partage par plaisir. Et ma devise, le partage est ma devise. Mon trésor est votre trésor donc abonnez-vous pour recevoir chaque semaine votre exemplaire et je laisse ici mon, euh, ma, mon adresse e pour que vous puissiez vous inscrire chez moi et puis vous recevrez comme c'est promis bon, votre exemplaire il y a beaucoup de choses à prendre pour, euh, pour vous euh, il y a énormément, énormément. vous avez vu combien il y a d'auteurs chez moi qui, vous donne des cadeaux, qui vous donne des, des tutoriels, euh, gratuitement, euh, dans tous les domaines du web marketing, vous avez ici une vraie open pour, avoir quand même, une collection ou rien que un seul, un seul, PDF magazine, et pour avoir, vous allez mettre dans votre disque et vous n'allez plus chercher, quoi que ce soit dans Google qui est très très pénible à trouver parce que ici au moins c'est bien euh, posé par catégorie par, c'est assez... c'est euh, à dire que vous n'allez pas, avec cette méthode là de interactif magazine, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps je vous laisse pour le moment, et à la prochaine, merci, au revoir, et n'oubliez pas de télécharger votre euh, euh, exemplaire. Bye bye.